Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce moment Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce moment Alléluia Oh Saint-Esprit Nuit et jour, je crie Après toi, mon Dieu sauveur Viens me délivrer De l'angoisse et de la mort Nuit et jour, je crie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 de l'angoisse et de la mort. Réconforte-moi et je serai tout à toi. Viens me délivrer de l'angoisse et de la mort. Seigneur, viens me délivrer de l'angoisse et de la mort. Réconforte-moi, ô oh Père. Réconforte-moi, Père. Oh, je veux me présenter devant toi, le cœur léger. Seigneur, je veux t'ouvrir ce soir mon cœur. Je veux que chaque personne, Seigneur mon Dieu, ce soir, t'ouvre son cœur et que tu répondes, Tu répondes aux pleurs de tes enfants. Tu répondes aux cris de cœur de tes enfants. Seigneur, parce que je connais ton amour. Et ce que je souhaite ce soir, ce que je, je, je, je te sollicite ce soir, Seigneur, c'est de manifester ton amour. Ton amour, Seigneur mon Dieu, que nous connaissons. Ton amour, Seigneur mon Dieu, qui est incommensurable. Seigneur, sanctifie-moi pour que je puisse me présenter devant toi et ouvrez mon cœur. Aie pitié de moi dans ta bonté. Aie pitié de chaque adorateur, de chaque adoratrice. Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté. Selon ta miséricorde, efface mes péchés. Seigneur, certainement. Que dans l'affliction, Seigneur mon Dieu, j'ai dû faire des choses qui ne t'ont pas honoré. Aie pitié de moi dans ta bonté. Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté. Selon ta miséricorde, efface mes péchés. Ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté. Selon ta miséricorde, efface mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant moi. J'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi, je fais ce qui est mal à tes yeux, pardonne-moi, car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant moi.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 ce qui est mal à tes yeux, pardonne-moi. Oh Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Sanctifie-moi, lave-moi de ton sang. Seigneur mon Dieu, je me présente devant ta face parce que je crois en ta parole qui dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et pour nous laver, Seigneur mon Dieu, ton sang n'a pas coulé en vain. Je crois, Seigneur, au pouvoir de ton sang. Je crois en ta miséricorde. Et je crois, Seigneur mon Dieu, que toutes les personnes qui se connectent ce soir et qui vont se connecter ce soir, Seigneur, qui vont se connecter plus tard, bénéficient de ta grâce, bénéficient de ta miséricorde. Que ton nom soit élevé, gloire et honneur te soient rendus au oh, Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu, Seigneur. Shalom, shalom, adorateur et adoratrice de l'Éternel. Shalom, enfant de Dieu. Shalom à vous qui croyez qui adorez, qui croyez, croyez en lui et qui adorez le lion de la tribu de Judas qui adorait le roi des rois, qui adorait le roi de Sion. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie, que la miséricorde de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus Christ. J'aimerais ce soir que nous commencions en établissant, en étant convaincus qu'il est Dieu, en étant convaincus qu'il est notre Père. Bien-aimé, Jésus ne cherche pas à devenir Dieu. Il n'est pas en train de postuler quelque part pour devenir Dieu. Il n'est pas en train de chercher à devenir Dieu. Il n'est pas, pas en train de lutter pour devenir Dieu. Il est Dieu depuis le commencement. Il était là avant que toute chose arrive. Alors nous devons le reconnaître au moment où nous nous adressons à lui. Au moment où nous venons à ses pieds. Nous venons reconnaître qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Nous venons reconnaître qu'il est Dieu. Oh, alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni dans vos vies. Ce soir, je prie que nous restions... Concentré, que nous restions attentifs à la voix du Saint-Esprit, pas à la voix de Georgette Zamblé. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'un instrument que Dieu, à qui Dieu fait grâce ce soir pour partager avec vous, à qui Dieu fait la grâce ce soir pour répandre le cœur devant l'Éternel. Et ce soir, ce que j'aimerais, c'est répandre notre cœur devant l'Éternel et dire à l'Éternel, « Tu es Dieu, tu es notre Père. » Alléluia. Dire à l'Éternel que son règne arrive. Notre Père,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 Et vis, vis ces paroles que l'Éternel nous mêmes nous a appris, que Jésus nous a appris comme prière. Notre Papa qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, remplis-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Visite chaque personne, Seigneur, connectée. Et visite, Seigneur, chaque personne qui va se connecter plus tard. Notre Père.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 je reconnais que tu es Dieu, que ta volonté soit faite. Seigneur, mon Dieu, que ta volonté soit faite et que mon cœur finisse par accepter ta volonté. Que ton règne vienne, Père. Notre Papa, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre joie de ce jour. Donne-nous aujourd'hui l'amour de ce jour. Donne-nous aujourd'hui l'exaucement de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ô oh Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci Seigneur pour ta présence. Et merci éternel mon Dieu pour l'amour que tu nous donnes. Merci Seigneur d'avoir, Seigneur, daigné faire de nous tes enfants. Parce que nous ne sommes pas plus méritants que d'autres. Mais tu nous as choisis, tu nous as aimés. Tu as versé ton sang pour nous, Père. Nous ne pouvons pas l'oublier. C'est pourquoi ce soir, je prie Seigneur, que tu acceptes que nous répandions notre âme devant toi. Merci Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous sommes venus à tes pieds pour t'adorer. Que la gloire te revienne à chaque instant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne arrive au Père. Je veux t'adorer. Ô Paraclée. Seigneur, tout le monde est venu à tes pieds ce soir pour t'adorer. Parce que tu mérites l'adoration, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous pensons. Seigneur, ta parole dit, lorsque le déluge était là, toi tu étais sur ton trône. Tu demeureras sur ton trône, Père. Alléluia. Je veux t'adorer. Oh, paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh, paraclet. Saint-Esprit, viens. Et remplis ma vie Je veux t'adorer Je veux te louer Oh Paraclet, Saint-Esprit, viens Et remplis ma vie Je veux t'adorer Oh Paraclet, Saint-Esprit, viens et remplit ma vie. J'ai tout laissé pour t'adorer. Cet esprit vient, et remplit ma vie. J'ai tout quitté pour t'adorer. Cet esprit vient, et remplis ma vie, j'ai séché mes larmes, Seigneur, pour t'adorer Yahweh, cet esprit vient, et remplis ma vie. J'ai séché mes larmes, papa Pour t'adorer Saint-Esprit, viens Et remplis ma vie J'ai tout laissé J'ai tout laissé à tes pieds Pour t'adorer, Yahweh Saint-Esprit, viens Et remplis ma vie je veux t'adorer. Oh, paraclair et que de Bosch, Cet esprit vient et remplit ma vie. Cet esprit vient prendre toute la place. Cet esprit vient m'inonder. Cet esprit vient inonder cette plateforme que chaque personne te reçoive ce soir. J'ai tout laissé pour t'adorer cet esprit vient et remplit ma vie j'ai tout quitté Yahweh pour t'adorer cet esprit vient et remplit ma vie je veux t'adorer oh Paraclet, cet esprit vient et remplit ma vie je veux te magnifier oh Paraclet, cet esprit viens et remplit ma vie cet esprit sans toi je ne peux rien si je veux regarder à ma chair si je veux regarder à la personne humaine que je suis, oh Seigneur, si je veux regarder à mon raisonnement humain de moi-même ce soir, je ne peux pas faire ce que je suis en train de faire. Je ne peux pas être en train de t'adorer, je ne peux pas être en train de dire à d'autres personnes adorant Dieu. Mais c'est parce que Saint Esprit, tu me remplis que je peux ce soir parler de la part de papa Yahweh avec conviction, Père. Je tais tout ce qui en moi est tristesse, je tais tout en moi tout ce qui en moi est désarroi, je tais tout ce qui en moi est désespoir, et je dis ce soir que mon Dieu mérite l'adoration. J'ai tout laissé pour t'adorer Cet esprit vient et remplit ma vie J'ai tout quitté pour t'adorer Saint-Esprit vient et remplit ma vie. Saint-Esprit, personne n'est venu ce soir sur cette plateforme pour m'entendre. Mais chaque personne est venue à ta rencontre. Saint-Esprit remplit nos vies. Saint-Esprit inonde nos vies. Saint-Esprit prend le contrôle de la situation parce que c'est toi toi qui es l'unique. Il n'y a que toi. À tes pieds, nous venons nous prosterner. Au pied du roi de gloire, nous venons nous prosterner. Au pied du lion de la tribu de Judas, nous venons nous prosterner. Au pied du Dieu sacré des Hébreux, nous venons nous prosterner. Parce que nous reconnaissons qu'il est l'unique, qu'il est le véritable. J'ai tout quitté pour t'adorer ce soit Yahweh. Cet esprit vient et remplit ma vie. Je veux t'adorer, oh paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. Seigneur, comment je peux continuer de t'adorer si je suis desséché? Saint-Esprit, viens m'inonder, Saint-Esprit, viens m'abreuver, alléluia, comme une terre altérée. Soupir après l'eau du ciel Nous appelons la rosée De ta grâce, Emmanuel Fraîche rosée Descendez sur nous tous ô divines ondes Venez arroser nous comme une terre altérée. Seigneur, je soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Comme une terre altérée. Soupire après l'eau du ciel.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 Arrosez-nous, Seigneur, je me sens comme une terre altérée. Oh, mon âme à soif de toi, je soupire après l'eau du ciel. Je soupire après tes divines ondées, comme une terre altérée. Soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée. Oh, de ta grâce, Emmanuel, fraîche, rosée, oh, descendez sur nous tous, oh, divine ondée, venez arroser nous. Seigneur, je veux ressentir ce soir que tu es en train de nous arroser. Oh Seigneur, je veux vivre ce soir. Seigneur mon Dieu, cette... oh Seigneur mon Dieu, je veux vivre ce miracle ce soir. Arrose-moi, arrose tes enfants sur cette plateforme. Fraîche, rosée. Oh descendez sur nous tous. Ô oh, divine santé.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 Descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arrosez-nous, Seigneur. En toi j'ai mon espérance, en toi je me confie, en toi, Seigneur, mon espérance. en ton appui, je suis perdu. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu, Seigneur. Oh, Seigneur, que serais-je sans toi? En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu, Seigneur, sans toi, je suis perdu. Sans toi, Seigneur, mon Dieu, je ne sais pas où je vais. Sans toi, gère, Seigneur, mon Dieu, sans savoir ce qui m'arrive. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendue forte par ta puissance, je ne serai jamais déçu en toi Seigneur mon espérance sans ton appui je suis perdu mais rendu forte par ta puissance je ne serai jamais déçu en toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis perdu. Sans la puissance que tu déverses en moi, Seigneur, mon Dieu, je ne peux pas avoir la force de faire quoi que ce soit. Sans toi, Père, où irais-je? En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Oh Seigneur, c'est parce que, Seigneur, sans toi, je ne suis rien que mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Et Je sais que ce soir, sur cette plateforme, plusieurs âmes soupirent après toi. Plusieurs âmes ont besoin de toi, Seigneur. Viens, eh, Seigneur, mon Dieu, remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous, Seigneur, mon Dieu, de ta puissance. Remplis-nous, éternel, mon Dieu. Ô oh Seigneur, que ton nom soit élevé. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Bien aimé, disons ensemble, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie, Seigneur. Mon âme crie ce soir encore. Tu es mon bouclier, ma force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 le rock sur qui j'ai fondé ma vie Toi seul est le désir de mon cœur et je dis je suis à toi Bien-aimé, dis avec moi de tout ton cœur Mon âme soupira Près toi et mon esprit, en moi te cherche, ô oh, Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur, et je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Seigneur, tu es mon bouclier, tu es ma force. Tu es le roc sur qui j'ai fondé ma vie. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai encore la force d'élever la voix pour te louer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi, c'est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur, à d'autres, tu as permis que la vie soit ôtée. Mais à moi, oh Seigneur, tu as gardé, tu m'as gardé. Seigneur, tu me maintiens en vie. C'est parce que tu as une mission pour moi. C'est parce que tu as quelque chose pour moi. Et c'est parce que tu veux que je continue de t'adorer. C'est pourquoi je veux continuer de t'adorer. Tu...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 Le psaume 42, versets 2 et 4. Alléluia. Psaume 42, versets 2 à 4. Je lis la parole de Dieu. Psaume 42, versets 2 à 4. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu oh, ?» Ô Seigneur Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Oh. Ainsi mon âme me soupire après toi, Adonayo rassasie mon âme, rassasie mon âme, comme une vie soupire après des courants d'eau. Seigneur, je sais que tu es présent. Ainsi mon âme soupire après toi oh va comme il be soupire après des courants d'eau ainsi mon âme soupire après toi Adonai, rassasie rassasi mon âme. Adonai, rassasi mon âme. Adonai, oh, rassasi mon âme. Adonai, rassasi mon âme. Mes l'âme sans ma nourrit du jour et nuit. Quand on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Adonai, oh, Rasa zi Yahweh oh, O Yahweh, Rasa zi Adonai oh, mais l'âme s'en m'a nourri jour et nuit, Yahweh. Quand on me dit sans cesse où est ton Dieu? Adonai, oh, rassasi mon âme. Adonai, rassasie mon âme. Seigneur, mon âme soupire après toi. Seigneur l'âme de tes enfants soupire après toi Rassasie notre âme Seigneur Rassasie notre âme Seigneur Nous te cherchons au oh Père Ce soir Seigneur mon Dieu Ce que tu me mets à cœur, C'est de répandre Seigneur mon Dieu Notre âme devant toi Père ce soir je veux répandre mon âme devant toi Oh Seigneur, comme une bille soupire après des courants d'eau Ainsi mon âme soupire après toi Seigneur, rassasie les âmes de tes enfants Rassasie les âmes de ceux qui t'adorent Rassasie les âmes de ceux, Seigneur mon Dieu, qui prennent du temps pour toi Alléluia, gloire et honneur te soient rendus Bien-aimé, si ton âme soupire après l'éternel N'hésite pas à le lui dire Parce que de toutes les façons, même si tu ne lui dis pas, il sait. C'est pourquoi je préfère ce soir ouvrir la bouche et dire à l'Éternel, c'est vrai Seigneur, je ris, je parle avec les gens, mais oh Dieu, mon âme soupire après toi. Oh Seigneur, ne permets pas aux gens de dire où est son Dieu. Ne permets à personne de dire où est son Dieu, Père. Que ta gloire rayonne sur nos vies. Rassasie nos âmes. Au-delà de notre entendement, ce soit, Seigneur, je vais crier à toi, Seigneur, que nos âmes soient rassasiées par toi. Alléluia. Béni soit ton sein, nom Seigneur. Parce que je sais, Seigneur, que tu nous entends. Je sais, Seigneur, que tu es vivant. Je sais, Seigneur, que de ton trône, tu entends le cri de tes enfants. Je prie, oh Dieu, que tu remplisses, oh Seigneur, que tu rassasies nos âmes. Mais l'âme se marre. nourris jour et nuit, papa? Quand on me dit c'est ce est ton Dieu. Adonaio, oh, rassasie mon âme. Yahweh, rassasie mon âme. oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu de compassion, tu es le Dieu de miséricorde. Seigneur, rassasie mon âme, rassasie nos âmes ce soir. Ce que nous voulons, c'est de continuer à t'adorer d'un cœur sincère. Parce que nous reconnaissons malgré tout qu'il n'y a que toi. Nous reconnaissons malgré tout que tu es Dieu, que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Que tu n'es pas en train de soupirer pour devenir Dieu. Tu n'es pas un candidat pour devenir Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu depuis le commencement. Alléluia. Et tous ceux qui s'appellent Dieu, qui se font appeler Dieu, se prosternent devant toi parce que tu es l'unique parce que tu es le véritable et nous reconnaissons Seigneur mon Dieu que c'est toi c'est pourquoi c'est à toi que nous crions c'est pourquoi c'est à toi Seigneur mon Dieu que nous élevons nos âmes merci Seigneur parce que je sais que tu ne vas pas nous abandonner rassasie mon âme Seigneur Jésus bilemi ben oh balio ils sont là Bilemi Ben oh. Yahweh Nessie. Bilemi Ben oh. Oh bien-aimé, ça veut dire Seigneur, c'est toi que j'attends. C'est à toi que je m'attends. Jésus, c'est toi que j'attends. Papa Yahweh, c'est toi que j'attends. Je t'aime.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 Jésus, Bilemi ben oh. Seigneur Jésus, mi ben oh. Ils sont là. l'air, ben oh. Papa Yahweh, bilé mi ben oh. oh. Yahweh, bilé mi ben oh. Fouane malio, mi ben oh. Oh, il soit là-haut, ben-haut, oh. Oh. Ben oh. oh Seigneur, merci parce que quand nous attendons, quand nous espérons à toi, tu réponds toujours. C'est ce que ta parole me dit et je crois en toi. Bien aimé, nous allons encore prendre nos Bibles. Psaume 63. Nous allons aller au Psaume 63, versets 2 à 9. Psaume 63, verset 2 à 9. Je lis la parole de Dieu. Psaume 63, verset 2 à 9. Tout le psaume 62, bien aimé. Le psaume 62, verset 2 à 9. Je lis la parole de Dieu. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Merci Seigneur. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est de lui. C'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, sont en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Merci Seigneur parce que tu es mon refuge. Merci Seigneur parce que tu es mon refuge. Alléluia. Jésus. Bien-aimé, il n'y a que en lui que nous pouvons nous confier. Et ce soir, Seigneur, mon âme crie à toi. En toi, je me confie. Je ne vois personne d'autre. Je ne vois pas en qui d'autre je devrais me confier. Parce que toi, Seigneur, quand on t'appelle, tu réponds. Seigneur, tu es le seul qui est mort sur la croix pour moi. Tu es le seul qui a fait un plan pour ma destinée. Quelles que soient les turbulences et les turbulences que je traverse, les turbulences que j'ai traversées, Seigneur, je crois toujours en toi. Je crois, Seigneur mon Dieu, que tu ne vas pas m'abandonner. Et je me confie en toi, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ce soir, j'ai envie de dire, Seigneur, je ne vois pas d'autres personnes. Je ne vois pas à qui, Seigneur, je vais me confier. Je ne sais pas, Seigneur mon Dieu. Je ne, je, quand j'ouvre mes yeux, je ne vois rien. Quand j'ouvre, je, je, je, je dresse mes oreilles. Seigneur, je n'entends pas une autre voix que la voix que je veux. Et c'est ta voix que je veux entendre, Père. Oh, éternel mon Dieu. Lorsque j'ouvre mes yeux, je ne vois personne. Quand j'ouvre mon cœur, Seigneur mon Dieu, je réalise que ton amour est plus grand que tout. C'est pourquoi ce soir, Père, je veux me confier à toi. Et je veux, Seigneur mon Dieu, ce soir venir vers toi avec ce cantique que toi-même. Toi-même, Seigneur mon Dieu, tu as permis à une de tes servantes de chanter. Et c'est un cantique qui m'a fait du bien toute cette semaine, Père. Je vais chanter avec mes frères et sœurs. Alléluia. Oh. Il est le mot qui me fait. Il est le mot qui me fait, Jésus. Il est le mot qui me fait. Bien aimé, tu avais dit, Seigneur, c'est en toi que je me confie. Je me confie en toi. Il est le mot qui me fait. Il est le mot qui me fait, Jésus. Il est le mot qui me fait. Oh, Jésus. Ça veut dire que mon cœur ne, ne se tourne vers personne d'autre. Je ne vois rien, Seigneur, à part toi. Aïe, Kami Seigneur, mes yeux ne sont orientés vers personne d'autre. Aïe, Kami Bellello, Yahweh oh. Aïe, Kami belello. Oh Seigneur, mes oreilles n'écoutent personne d'autre. Entre oh, Kami Belélo, Seigneur. Mes mes oreilles ne sont tournées vers personne d'autre, Seigneur, c'est toi que je veux entendre. Seigneur, c'est ta voix que je veux entendre. Il est les mains qui lui font. Il est les mains qui wifi, Jésus. Il est les mains qui lui font. Oh Jésus. Il est les mains qui lui font. Il est les mains qui lui font, Jésus. Il est les mains qui oui fait, Seigneur. Si je ne me confie pas en toi, à qui Seigneur irai-je? Oh Seigneur mon Dieu, je ne peux compter que sur toi. Oh, il est les mains qui vient. Oh Jésus. Ampliawi Belélo. I'm Licami Bellello. I'm Licami Bellello. I'm Licami Bellello, Yahweh. I'm Licami Bellello. I'm Tregami Bellello. Bellello. I'm Tregami Bellello, Bellello. I'm Tregami Bellello. Il est l'élément qui fait, il est le qui fait, Jésus, il est l'élément qui fait, Seigneur. C'est vrai, mon âme est dans le deuil, mon âme est affligée, mais quand je plonge mes regards dans ta parole, je comprends et je crois que tu as un plan pour assasier mon âme. Seigneur, j'espère en toi. Seigneur, je me confie en toi. Seigneur, je n'ai que toi. Oh Seigneur, vers qui irais-je? Mes regards sont tournés vers toi. Mon âme est tournée vers toi. Mon cœur est tourné vers toi. Mes oreilles, Seigneur, mon Dieu, veulent entendre ce que tu as à me dire. Parce que, Seigneur, ta parole dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, parle-moi. Parle à mon âme. J'ai besoin, Seigneur, que tu rassasies mon âme. Gloire à ton nom, Seigneur, parce que je crois que tu vas le faire. Je crois que tu ne m'as pas orienté. Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui, à, à me dire, répands ton âme devant l'Éternel. Tu ne m'as pas orienté pour ne pas me répondre. Et je crois que toutes les personnes sur cette plateforme, qu'elles soient dans le deuil ou pas, mais toutes ces personnes qui sont affligées, toutes ces personnes qui espèrent en toi, Père, je crois aussi Seigneur mon Dieu que tu vas faire pour elles. Tu vas faire Seigneur parce que beaucoup de personnes attendent de toi. Beaucoup de personnes, Seigneur mon Dieu ont eu tes promesses. Beaucoup de personnes ont lu tes paroles. Elles attendent de toi Seigneur. Des personnes qui sont connectées attendent de toi. Celles qui vont se connecter attendent de toi Seigneur mon Dieu. Réponds-nous. Viens à notre secours Seigneur. Bien aimé. Allons encore dans la Bible. Au psaume 63 verset 3. Psaume 63 verset 3. Je lis la parole de Dieu, psaume 63, verset 3. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire. Alléluia Seigneur, je te contemple pour voir ta puissance et ta gloire, parce que je crois en ta puissance, je crois Seigneur en ta gloire. Et nous poursuivons toujours au psaume 63, du verset 5 au verset 7. Psaume 63, Verset 5 au verset 7 Je te bénirai dans toute ma vie Je lèverai mes mains en ton nom Mon âme sera rassasiée Comme de gras et succulents Et avec des cris de joie sur les lèvres Ma bouche te célébrera Lorsque je pense à toi sur ma couche Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit Seigneur mon Dieu Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit Bien aimé il m'arrive de rester éveillé. Il m'arrive au milieu de la nuit de ne plus trouver le sommeil et de me poser beaucoup de questions dans mon âme. Je sais que beaucoup de ces questions, plusieurs seront sans réponse. Mais je crois en l'Éternel. Mais je crois que l'Éternel est celui qui va rassasier mon âme. Je crois que l'Éternel est celui en qui je dois continuer à me confier parce qu'il n'y a personne d'autre. Seigneur, bien-aimé, dis avec moi ce soir, Seigneur, je ne soupille pas seulement après le retour de circonstances heureuses, Seigneur, je suis dans des circonstances malheureuses. J'ai traversé des circonstances malheureuses. Je préfère le dire. Tu m'as tenu la main. Je ne suis pas en train de soupirer seulement après le retour de circonstances heureuses. Yahweh, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Je vais au-delà. Mes regards veulent lever au-delà de la scène de tristesse qui m'environne. J'ai soif de toi, papa. J'ai soif de toi, papa. Et ta parole me dit, dans Apocalypse 22, qu'il y a un fleuve qui vient de ton cœur. Il y a un fleuve qui vient du cœur de Dieu. Alléluia, bien aimé. Apocalypse 22, verset 1. Apocalypse 22, verset 1 nous dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et nous voyons dans Ézéchiel, chapitre 47, verset 8 à 9. Ézéchiel, chapitre 47, verset 8 à 9. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Bien-aimés, la parole de Dieu est qu'il y a une eau qui coule du cœur de Dieu. Et cette eau-là, tout être vivant, c'est-à-dire vous et moi, qui allons nous jeter dans cette eau. bien aimé, la parole de Dieu dit que tout vivra partout. Partout. La parole de Dieu dit il y aura une grande quantité de poissons, tu ne manqueras de rien. Nous ne manquerons de rien. Tout, autre, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. C'est pourquoi, Seigneur, je crois que je vivrai. Je crois que mon âme revivra. Je crois éternel, mon Dieu, que l'âme affligée connaîtra la paix et la joie, là où ton eau coule. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Il est un fleuve, coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Je vais y boire, son amour me remplit. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Merci Cathy. Je viens y boire, son amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Bien aimé, la parole de Dieu dit, tout être vivant qui se meut, vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Alléluia. Tout vivra, partout où parviendra le torrent. Bien-aimé, viens te jeter dans le torrent d'amour de l'Éternel. Viens te jeter, et moi aussi, pendant que je vous parle, je me parle à moi-même. Allons-nous jeter dans le torrent d'amour de l'Éternel, dans cette eau qui coule du cœur de Dieu. Ce fleuve qui coule du cœur de Dieu, c'est un fleuve d'amour. C'est pourquoi, lorsque nous sommes attristés, nous venons nous jeter dans les bras de l'Éternel. C'est là-bas qu'il faut se jeter. C'est vrai que souvent, dans la tristesse, nous tournons d'un regard inquiet. Nous cherchons à nous consoler auprès de personnes qui nous sont proches, qui nous sont chères. Mais la parole de Dieu dit, « Viens te jeter dans les bras de Dieu. » C'est là que se trouve la consolation. Seigneur, je crois que c'est dans tes bras que se trouve ma consolation. Merci Seigneur, parce que je crois que tu vas le faire. Merci éternel, mon Dieu, parce que je suis convaincu. Moi, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. « Divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ?» Oh bien-aimé, dis à l'Éternel que tu as soif de lui. C'est vrai, on veut des circonstances heureuses, mais ayons surtout soif de Dieu. « J'ai soif de ta présence. »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 Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Seigneur, ne permets à personne de dire où est donc leur Dieu. Ne permets à personne de regarder ma vie, de regarder mon cœur, ma tristesse et dire où est donc son Dieu. Père, manifeste ta puissance. « Manifeste-toi, montre-leur que tu es mon Dieu. Montre-leur que tu es le Dieu Tout-Puissant. Montre, Seigneur mon Dieu, oh, au monde entier, que tu es mon Dieu, et que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qu'on ne défie pas. Tu es le Dieu qui dit et la chose arrive. Tu es le Dieu d'éternité en éternité. Tu es le Dieu qui crée là où il n'existe rien. Tu es le Dieu qui prend le néant et qui fait de ce néant là, Seigneur, quelque chose. Tu es le Dieu qui m'a tiré de la boue et qui m'a positionné là où je suis et qui n'a pas encore fini avec moi. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu, Seigneur mon Dieu, oh, qui m'a frappé un instant mais qui me montre son amour, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras. J'ai soif de ta présence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 chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Bien Jésus, et demeure auprès de moi, Seigneur. Quand j'étais affligé, Père, ben, ce qui a fait que jusqu'à présent je tiens, c'est parce que, quelle que soit la situation, j'ai mis ma confiance en toi. Seigneur, même dans les difficultés, j'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Moi, je n'ai pas la force pour combattre. Moi, je n'ai pas les armes pour combattre. Mais je t'ai, toi, toi qui es le victorieux. Oh Seigneur, mon Dieu. Toi qui es vainqueur. Seigneur, mon Dieu. Oh, toi qui es ma force. Toi qui es mon bouclier. À qui vais-je, au roi de gloire? Béni soit ton nom. Parce que sans toi, je ne suis rien. C'est pour toi, c'est vers toi que je crie. C'est en toi que je me confie, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton saint nom. Seigneur, je comprends. Je comprends que porter le deuil, être dans l'affliction. Et se décourager sont deux choses différentes. Seigneur, mon Dieu, même quand je suis dans la tristesse, je ne vais pas me décourager parce que toi, tu es un Dieu fort, parce que toi, tu es un Dieu puissant, parce que toi, tu es l'unique Dieu, parce que toi, tu es le véritable Dieu, parce que, Seigneur, personne ne peut se comparer à toi, Seigneur, parce que personne n'est ton égal. Oh, Dieu, tu es l'unique tu es le Dieu tout-puissant, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu créateur, tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, il y a beaucoup de tes enfants, Seigneur, qui sont affligés qui ont besoin de toi, Seigneur, réponds à notre cri. Mais la différence entre nous qui t'adorons et ceux qui ne t'adorent pas, Seigneur, ce soir mon âme crie à toi, nous qui t'adorons, nous qui croyons en toi, Seigneur, mets la différence, que personne ne dise, voilà, ils sont attaqués, ils sont affligés, ils faiblissent. Où est donc leur Dieu? Seigneur, ne permet pas, Seigneur, ne permet pas, Seigneur, réponds, montre-leur que nous avons un Dieu. Montre-leur que nous avons un Dieu tout-puissant. Montre-leur que nous avons un Dieu plein d'amour. Montre-leur. Oh Seigneur, mon Dieu, selon ce que tu as ta parole dit, on ne touche pas à tes enfants, Seigneur, et démontre ta puissance. Lève-toi, Seigneur, et agis. Lève-toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ta parole dit, Seigneur, ce que tu veux, c'est que nous t'adorions. Ta parole dit, Seigneur, que tu cherches des adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Ta parole dit que tu aimes ce genre d'adorateurs. Nous voulons que tu nous aimes. Nous voulons que tu aimes ce que nous faisons, Père. Et c'est pourquoi nous accrochons à toi. Et nous continuons de t'adorer. Seigneur, manifeste ta puissance dans nos vies. Manifeste ta puissance. Que nos vies, Seigneur, soient des témoignages, Seigneur. Que nos vies soit des témoignages, que nos vies soient des témoignages. Oh Seigneur, que lorsque l'on nous regarde, que ta gloire rayonne sur nous, que ta puissance rayonne sur nous. Seigneur, tu m'as promis, tu as promis à tes enfants, Père, tu as dit, ma gloire est sur vous, Seigneur, que cette gloire soit manifeste, que cette gloire soit manifeste. Louange à toi, oh Dieu, béni soit ton nom, entends le cri de mon cœur ce soir, entends le cri de mon cœur ce soir, manifeste-toi Seigneur, montre-leur que tu es notre Dieu et que nous ne sommes pas en train d'adorer n'importe qui, nous ne sommes pas en d'adorer un Dieu qui est bon. nous adorons le Dieu vivant, nous adorons le Dieu vivant d'éternité en éternité nous adorons un Dieu glorieux Alléluia, Seigneur ce que ta parole dit Oh Seigneur nous croyons cela et nous croyons Seigneur mon Dieu que tu ne peux pas nous abandonner, merci Seigneur Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi je vais encore aller dans le livre de Psaume parce que Seigneur ce soir tu as voulu que nous parcourions ta parole Psaume chapitre 4 verset 6 à 9 Psaume chapitre 4 Verset 6 à 9. Alléluia. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous ta lumi la lumière de ta face ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont car abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul ô Éternel, tu, donnes, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois, Seigneur mon Dieu, que je peux dormir en paix. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu nous feras voir le bonheur. C'est ce que ta parole dit. Je me tiens sur ta parole. Seigneur, je ne suis pas en train d'inventer. Ta parole dit, fais lever sur nous la lumière de ta face, au Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'à abondre leur froment et leur mou. Seigneur mon Dieu, vers qui me tournerai je quand toi tu seras écrit blanc sur noir dans ta parole. Le Seigneur mon Dieu, dans le livre de Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 34. Dans Jérémie chapitre 34, il y a deux versets que je vais lire pour terminer. Jérémie chapitre 34, verset 14. Verset 14, non. Jérémie chapitre 31, pardon. Jérémie chapitre 31, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Je rassasirai de Grèce l'âme des sacrificateurs, « Et mon peuple se rassasira de mes biens, dit l'Éternel. » Ah Seigneur, je n'ai pas inventé. Jérémie 31, verset 14. Ta parole dit, « Je rassasirai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasira de mes biens, dit l'Éternel. » Seigneur, c'est toi qui as dit. Et ce que tu as dit, nous disons « Amen ». Parce que c'est toi qui l'as dit. Et nous croyons que quand tu dis, tu fais. Nous croyons que Seigneur mon Dieu t'a adoré. Fais de nous également des sacrificateurs. Et ta parole dit, « Mon peuple se rassasiera de mes biens, » dit l'Éternel. « Seigneur, tes biens, c'est quoi ?»« Rassasie mon âme, rassasie nos âmes, Seigneur. » Et au verset 25, toujours de Jérémie 31, au verset 25, ta parole dit, et je lis, « Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. »« Seigneur, je n'ai rien inventé. »« Ta parole a dit, Père, et ce que tu as dit hier ?» C'est ce que tu fais aussi aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Ta parole dit, car je, je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasirai toute âme languissante. Seigneur, ce soir, nous sommes devant toi, l'âme altérée. Nous sommes devant toi, l'âme languissante, Père. Je prie, Seigneur mon Dieu, que derrière ta parole, tu te tiennes et que tu rafraîchisses nos âmes et que tu rassasies nos âmes. Parce que c'est ce que ta parole dit. Et nous pouvons dire « Amen ». Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, ce que, ce que tu as dit, tu vas le faire. Seigneur, rassasie l'âme languissante et rafraîchis l'âme altérée. Oh Père, nous appelons ta rosée. Nous appelons ta rosée. Ta grâce, Emmanuel, descend sur nous. Tes divines ondées se répandent sur nous. Nous croyons que ce qui est dans ta parole est vérité. Seigneur, je sais cela dans mon cœur. Je saisis cela ce soir, bien aimé. Saisis cela ce soir parce que c'est de toi et moi que Dieu parle. Nous sommes venus ce soir avec nos âmes devant l'éternel et nous croyons qu'il va rassasier nos âmes. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, lavé, lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Seigneur, ta parole est vérité. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est la chant. Louer mon sauveur à chaque instant C'est mon histoire Papa Yahweh c'est la mon chant Louez mon sauveur à chaque instant Seigneur mon histoire mon histoire toi et moi notre histoire vient de loin Père éternel je n'étais même pas encore conçu quand tu avais déjà un plan pour moi c'est mon histoire, c'est la mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est la mon chant, Seigneur. Louez mon sauveur à chaque instant. Seigneur mon Dieu, je n'existais même pas quand tu savais qu'un jour je serais une veuve. Tu savais qu'un jour je perdrais l'homme que j'ai aimé. Père, c'est vrai, j'ai mal. Mais je crois, Seigneur mon Dieu, que c'est mon histoire, que tu as un plan pour moi. Parce que tu vas rassasier mon âme. Seigneur, ce soir, je suis convaincu tu vas rassasier mon âme. C'est pour ça que je suis venu la répandre devant toi. J'ai l'assurance de mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus, oh Jésus, son sang m'a lavé, lavé, lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a Régénéré oh c'est mon histoire, c'est la mon chant, mon sauveur à chaque instant, c'est mon histoire, c'est la mon champ mon sauveur à chaque instant c'est vrai seigneur que par moments seigneur mon dieu je somme dans la tristesse en ce moment seigneur mon dieu j'ai une Oh, seigneur je suis je suis en dents de si. mais tu es dieu et c'est toi qui va me donner la paix c'est toi qui va me donner une paix continue c'est toi qui va me donner une joie continue c'est mon histoire c'est la mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Oh Jésus, que ton nom soit élevé. Louez mon sauveur. À chaque instant, c'est mon histoire. C'est mon histoire. Seigneur, mon histoire avec toi, ce que tu m'as promis, c'est une histoire glorieuse. Ce n'est pas la tristesse, Seigneur. Je crois que si tu m'as fait passer par ces circonstances malheureuses, c'est parce que ce que qui vient, Seigneur, ça doit être quelque chose de fort. Le diable a voulu me distraire. Le diable a voulu m'affliger pour que je sois assommé et que je n'adore plus mon Dieu et que je me dise « Est-ce qu'il existe vraiment Seigneur, je crois que tu es Dieu. Seigneur, je crois que tu m'aimes. Seigneur, je crois que tu es le Dieu d'éternité en éternité. Je crois que tu es le seul vrai Dieu. Je crois que, Seigneur, je suis né pour t'adorer et je vais continuer de t'adorer. C'est mon histoire. C'est la mon chant Yahweh.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 Seigneur mon Dieu, même quand je plonge dans cette crise de l'âme, je reste convaincu que tu as un plan glorieux pour moi. Je suis convaincu que ce qui arrive derrière, c'est quelque chose de glorieux. Seigneur, mon Dieu, tu m'as fait passer par là. Ça ne m'empêche pas de t'aimer. Ça ne m'empêche pas de te glorifier. Ça ne m'empêche pas de te lever. Et ce soir, Seigneur, si quelqu'un sur cette plateforme est affligé, Seigneur, mon Dieu, je prie que tu continues de me mettre dans le cœur de cette personne, de continuer à t'adorer parce que c'est là notre histoire. C'est mon histoire, Jésus. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant, c'est mon histoire Et Jésus, c'est la mon chant, louez mon Sauveur à chaque instant. Oh, mon histoire avec Jésus, c'est une histoire de gloire, c'est une histoire, oh Seigneur, c'est une histoire de gloire, c'est une histoire de paix, c'est une histoire de bonheur, c'est mon histoire, Seigneur, je crois, c'est la mon chant, oh Seigneur, louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon Sauveur à chaque instant. Merci Seigneur mon Dieu pour ce temps que tu nous as donné. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu me rappelles mon histoire. Tu me rappelles tes promesses. Ta parole dit que tes promesses sont oui et amen. C'est valable pour moi, c'est valable pour tous ceux qui sont connectés. C'est valable pour chaque personne qui est connectée. C'est valable pour chaque personne qui croit en toi et qui t'adore. Seigneur mon Dieu, c'est notre histoire. Et nous avons l'assurance de notre salut. Nous avons l'assurance que ce que tu as promis, tu vas le faire. Oh Dieu Tout-Puissant, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que les événements, l'environnement nous dit, quelle que soit la scène qui nous environne actuellement, Seigneur mon Dieu, nous croyons que nous avons une histoire glorieuse avec toi. Et nous croyons Seigneur mon Dieu que les débois sont tombés. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que la gloire s'élève et que ta gloire se manifeste dans nos vies. Que ton nom soit élevé, Seigneur, que ton nom soit béni, gloire et honneur te soient rendus. Merci pour la vie de tes enfants, pour notre, nos âmes que tu rassasies. Ta parole dit que tu es le Dieu qui rassasie nos âmes, que tu es le Dieu qui rafraîchit, Seigneur mon Dieu, l'âme qui a besoin de toi. Tu es le Dieu qui rafraîchit. Mon Dieu, c'est le Dieu qui rassasie. Seigneur, ce soir, rafraîchis nos âmes, rassasie nos âmes. Nous croyons en toi et nous croyons que notre histoire avec toi n'est pas terminée parce que c'est une histoire de gloire, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de bonheur que ton nom soit élevé. Adorateurs, adoratrices, que le Dieu de l'éternel soit avec nous, que le Dieu de l'éternel nous console, que le Dieu de l'éternel, pardon, que le Dieu éternel nous console, que le Dieu éternel soit avec nous, qu'il nous remplisse de son amour, qu'il nous rassasie, qu'il nous rafraîchisse. Au nom puissant de Jésus, continuons de l'adorer, parce que c'est cela la seule voie. C'est là que Dieu se manifeste. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen, amen et encore, amen.